Le Récit de l'Univers social a développé en collaboration avec le Récit de la formation à distance un cours d'histoire du Québec et du Canada en ligne pour la quatrième secondaire. Le cours aborde les contenus du programme des quatre périodes historiques à l'étude. et Il sera disponible gratuitement dès septembre 2020 pour les écoles qui participent au projet pilote. Dans le cours, l'élève aura accès à des modules interactifs qui le guideront afin de réaliser des apprentissages de façon autonome et à son rythme, des capsules dynamiques abordant des contenus historiques, des vidéos de modelage sur les opérations intellectuelles, des vidéos ludiques traitant des concepts à l'étude, des lignes du temps et des infographies synthèses interactives, et des centaines d'iconographies de cartes et de graphiques. Afin de stimuler la motivation de l'élève, le cours propose aussi des projets technologiques variés et même des jeux d'aventure interactifs où il doit résoudre des énigmes et répondre à des questions de connaissances. Il pourra donc sauver des documents importants dans le Parlement en feu en 1849, échanger avec Marie-Lacoche Gérin-Lajoie sur les droits des femmes au début du 20e siècle, ou incarner un journaliste qui doit réaliser un reportage sur la Loi 101 en 1977. Dans le cours, l'élève pourra aussi s'approprier le contenu de façon autonome grâce aux différentes questions avec rétroaction automatique. L'enseignant de son côté peut suivre la progression de ses élèves à l'aide du cahier de traces et intervenir de façon ponctuelle afin de soutenir l'apprentissage de ses élèves. Le cours vise à préparer l'élève à l'examen de fin d'année. Dans chaque période, l'enseignant aura accès à deux évaluations formatives, à des questions de connaissances et à une évaluation sommative. Des vidéos d'enseignants présentant les éléments importants à retenir pour l'examen permettront à l'élève d'assurer la réussite de son cours nécessaire à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Un aperçu du cours d'histoire du Québec et du Canada du récit de l'univers social est disponible et téléchargeable gratuitement pour les écoles du Québec dès maintenant à l'adresse suivante.